Yo c'est ITROS, j'espère que vous avez la forme, moi ça va, impeccable. Voilà, j'ai voulu faire un petit podcast parce qu'il y a un, un de mes abonnés qui a, qui a eu l'intelligence de regarder les prix des motos, et comment euh, j'avais sorti une vidéo sur la Ténéré 700, il a eu la présence d'esprit de, de regarder, d'ailleurs l'abonné en question c'est, euh, j'aime bien citer les noms des gens, c'est Alain Carayon. Euh, qui, qui, a, qui, a, qui, a le, qui a eu le bon sens hein, de justement de me reprendre sur un truc parce que j'avais dit que la Ténéré Wardred de je sais pas quoi là, elle, elle était à 12 000, euh, attendez 12.700 700 je crois oui 12 700, je 12 700 elle est passée à 13 000 donc euh, au début quand il m'a dit ça je me suis dit bon euh, c'est ça, ça c'est vrai et je suis allé voir et effectivement il avait vraiment raison la moto a pris 300 euros de plus la Ténéré 700 a pris 200 euros de plus, euh, je, je, je me suis basé que sur Yamaha, je n'ai pas regardé les autres marques, hein, je n'ai pas regardé Honda et tout, et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu une augmentation de prix. J'allais dire une prise de poids. <rire> une, une augmentation de prix, de, de, vraiment, euh, c'est importante, quand je veux dire. Hein. C'est 300 euros de plus pour la WordRed, 200 euros de plus pour la, la TNR700. Euh, c'est pas mal. Hein. C'est quand même, même une bonne, bonne avancée hein, en, en prix. Hein. Donc, j'ai voulu vous faire ce petit podcast pour euh, vous donner un avis euh, par rapport à cette augmentée de prix. Alors, d'après Yamaha, euh, d'après eux, hein, <rire> Ils disent que c'est dû à la guerre en Ukraine. Je vois pas trop qu'est-ce que ça a à voir la guerre en Ukraine de dedans. Bon, euh, la guerre en Ukraine, euh, ils disent que c'est dû aussi au Covid 19, à la limite. Euh, et donc euh, voilà, donc à cause des pénuries de certains composants et tout, ils augmentent le prix. Bon, donc euh, on est obligé de subir ça quoi. Je vous allez me dire. Hein. Après, pour ma part, je trouve que leur leur, euh, leur façon de faire d'augmenter les prix comme ça va, va, leur, va leur plomber les ventes totalement je vais m'expliquer et ensuite en fin, de vidéo, fin, euh, ouais, en fin de vidéo je vous dirai moi ce que je vous conseille pour l'année donc 2022 qui va terminer là je, bah, je... et également aussi en 2023 enfin, en tout cas ce que moi je vais faire compte tenu de, de cette augmentation de prix que je refuse catégoriquement parce que je suis pas une vache à lait voilà et de temps en temps avec les marques il faut leur mettre un bon coup de pied aux fesses pour leur faire comprendre qu'on n'est pas des vaches à lait, et, euh, et on peut avoir une baisse de prix, comme on l'a eu avec la, la Honda CB Miller, qui de, elle avait baissé carrément de 400 euros, par rapport à la concurrence, 400 euros, ce qui est énorme, donc voilà. Alors, déjà pour commencer, <coughs> par rapport donc à, à cet augmenté de prix, je pense qu'ils font une erreur les, les marques en faisant ça, c'est qu'il y a énormément de personnes qui, euh, actuellement, hein, euh, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et, euh, et ça touche tout le monde, hein. je veux dire, de moi à tout le monde, hein. je veux dire, euh, euh, rares sont les personnes vraiment qui s'en sortent bien actuellement, sauf si vous avez vraiment les moyens, hein. et grâce à Dieu, tombez vos roues, hein. mais sinon, voilà, c'est toujours un peu dur, et, euh, dû par exemple, au Covid-19 et tout ça, euh, également à l'augmentation la, la, du prix du carburant, euh, également aussi du prix du caddie, parce que vu comment la nourriture maintenant elle augmente, ça devient de plus en plus cher, et je m'en suis vraiment aperçu quand j'ai mis ma moto en vente, ma CB650R euh, CB CB plutôt, qu'au début je, je, je comptais vendre, qui maintenant je suis revenu sur ma position et je ne, la re, je ne la vendrai pas. Je la ferai débrider, je vais la garder, je vais vous dire pourquoi. Euh, carrément un changement drastique, j'ai fait à 180, parce que je me suis aperçu que contrairement il y a deux ans, en deux ans, ans c'est pas énorme, en deux ans la, la situation a complètement changé euh, en France, ce qui est devenu dramatique, c'est qu'il y a deux ans, je vendais des motos très facilement. Les gens vous faisaient toujours baisser un petit peu le prix, mais c'est une question de 100-200 euros euh, voilà, pour le déplacement. Mais vous achetez les motos. Et là, quand j'ai mis ma moto en vente sur euh, le Bon Coin, euh, donc c'est une moto qui a moins de 10 000 km. Bon, maintenant, elle les a à 10 000 km parce que j'ai continué à rouler. Mais à l'époque, je veux dire, il y a six mois, quand j'ai mis en arrière, elle ne les avait pas. Elle était à moins, elle n'était même pas à 8 000 euh, elle était donc euh, Vraiment en hein, excellent état hein, vous, vous la connaissez avec énormément d'options Donc elle était à 9005 Et je l'avais mis moi en vente à 7005 Voilà <coughs> Ce qui était vraiment une bonne affaire hein. Et malgré tout il y a énormément de personnes qui m'ont contacté Parce qu'ils voyaient que la moto elle était en bon état hein, Qui était bien, hein. puis ils voyaient ma chaîne et tout Youtube euh, D'ailleurs beaucoup de personnes m'avaient reconnu Même sur le bon coin Ils m'avaient dit ah vous êtes la personne avec la, la chaîne Youtube Et euh, et donc, il voulait me l'acheter, mais il voulait me l'acheter à 5000 euros. Et ça me fait, vous, vous rendez compte, 5000 euros. Et il disait les personnes, parce qu'ils n'arrivaient pas à acheter plus que ça. C'était 5000 euros où ils ne pouvaient pas. Et je me suis dit, c'est débile de, de brader une moto à ce point-là. Surtout que pour moi, ça me fait perdre énormément d'argent et j'aurais besoin de cet argent pour acheter d'autres modèles. Et aussi, euh, voilà, brader une moto dans un si bon état avec si peu de kilomètres, au final, je me suis dit, ça n'en vaut plus le coup. Ça n'en vaut plus la peine, je préfère la garder. Voilà. Et à ce moment-là, en temps voulu, quand je pourrais m'acheter plutôt une deuxième moto. Euh, euh, que je vais plutôt m'orienter vers une deuxième moto. Alors, si Dieu veut, si tu me le permets, voilà, moi je pense m'orienter vers un Trail, une Ténéré 700 Yamaha. Voilà. Ou ça, ou une, une Honda CRF 300L. Parce que je veux revenir à, à mes origines, je veux revenir au Trail, ou à Trail Enduro, quoi. Et, euh, et regoûter re re au plaisir de la terre. Quoi. Comme j'ai fait depuis 16 ans. Tout en gardant voilà, la mienne, la CB, et en continuant à faire des motovlogs avec la CB. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu vraiment que les gens euh, avaient baissé vraiment de, de niveau, que je veux dire, on sentait que les gens voilà, sont vraiment pris à la gorge, et qu'ils arrivent, même, même de l'occasion, ils n'arrivent pas à acheter plus de 5000 euros. Ou alors très difficilement. <rire> en grande majorité, je parle. Hein. Euh, donc justement, quand j'ai vu, vu ça, et quand je vois maintenant actuellement les, la hausse des prix des, euh, des, des marques, je me dis qu'ils vont se tirer une balle dans le pied. Parce que non seulement les gens ne vont plus leur acheter de moto, parce que ce n'est pas une, une bêtise que je dis, parce que par exemple dans l'automobile, Peugeot, Citroën, Renault, juste avant que cette, cette cloche infâme de Macron soit réélue, on avait quand même dit qu'ils n'avaient jamais eu des ventes de véhicules neufs aussi basses que depuis 30 ans. Les gens n'achètent plus du tout de voitures neuves. Euh, ils n'achètent plus que de l'occasion. Pourquoi Parce que les gens ne s'en sortent pas financièrement. Ils ne vont pas vous claquer <rire> euh, 10 000 euros là, dans, dans, dans une moto, euh, alors qu'ils ont déjà du mal. Donc voilà, c'est pour ça que même dans l'occasion, quand vous voyez qu'ils baissent déjà les prix, ils ne vont sûrement pas l'acheter euh, neuve, la moto. Donc ils vont se rabattre à mort sur l'occasion. Donc les, les sites comme Le Bon Coin et tout, eux, ils vont se frotter les moins parce que ça va augmenter énormément leur, leur, leur, leur nombre de visites. Et. Euh... Et même les gens qui vont vendre d'occasion, du coup, c'est sûr qu'il ben, y aura beaucoup plus de ventes. Mais vous ne vous vendrez pas non plus à des, à des très bons prix. Parce que les gens, comme je vous dis, qui vont vous demander la vente, vont vous demander à, on vous, que vous sacrifiez les prix. Et moi, je ne suis pas disposé à sacrifier les prix sur une moto qui est neuve. Une moto qui aurait été vraiment vieille, oui, mais pas neuve comme je l'ai là. Moins de 10 000 km, c'est idiot. Surtout pour un 4 cylindres et une Honda en plus. Donc, pour ma part, je pense que c'est une erreur grave que font les marques. Parce qu'en euh, euh, qu vérité, oui, d'accord, il y a la guerre en Ukraine, il y a certains trucs d'approvisionnement des pièces ou certaines choses qui, sans doute, qui doivent un petit peu en pâtir de par la hausse du pétrole et tout. Euh, le Covid-19 également a dû mettre un petit peu de, de merde, mais ce n'est pas au point d'augmenter les prix, les tarifs comme ça. Ça, c'est des enfoirés. Parce que si vous regardez même d'autres compagnies comme Sony, Microsoft, parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo aussi, et euh, qu'ils ont sorti la PlayStation 5 et la Xbox Series X, ils ont préféré dire, bon, écoutez, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de stock. Euh, c'est comme ça, c'est la vie, hein. euh, mais ils n'ont pas augmenté les prix. Donc, euh, je parle des prix officiels, hein, pas des enfoirés qui s'amusent à revendre à la sauvette, euh, qui vous augmentent le prix par deux. Hein. Euh, donc, voilà, là, ces marques-là, en vérité, sont des rapaces. Et Yamaha sont bien fidèles à leur, à leur machin, parce qu'ils aiment bien augmenter les prix. Hein. Ils font toujours les gentils. Ils disent oh, on n'est pas comme Honda, on vend moins cher qu'Honda, mais c'est quand même les premiers à augmenter les prix aussi. Donc, ils me font bien rigoler, quoi, s'ils sont pareils que les autres, quoi. Donc, euh, au final, et, euh, ils, ils, ils vont essayer de, de miser sur la hausse des prix pour dire, voilà, on va leur vendre leur moto plus cher et on va bien tomber sur quelques pigeons qui sont disposés à, à, à nous les acheter et on va leur faire payer 3 à 400 euros de plus sur le prix. Euh, ce qui parce qu'au final, ils auraient pu dire, voilà, on a, on a des problèmes d'approvisionnement, on a des problèmes de pièces. Quand vous commandez une moto, au lieu que vous l'ayez en un mois, vous l'aurez en six mois, voire un an. Bah tant pis, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, euh, mais on n'augmentera pas le prix. Ils auraient pu être bons seigneurs et faire les choses honnêtement. Non, ils ont préféré opter plutôt pour le, le gros coup de PUTE, comme on dit, bien profond, et, de, et nous dire, voilà, maintenant vous allez payer plein pot. Ce que je trouve franchement dégueulasse et aberrant. Voilà. Enfin, dans un, dans un monde capitaliste comme on vit, ça ne m'étonne même plus. Donc voilà. Euh, donc, ça être toutes les marques. Ne hein. croyez pas que c'est que Yamaha qui est mise en cause. Ça être toutes les marques parce qu'il suffit qu'il y en ait une qui lance le move et toutes les autres, elles vont suivre. Ne vous inquiétez pas que ce, ce genre de plan foireux, ils se soutiennent tous. Euh, mais pour moi, c'est une erreur parce que les gens ne vont pas leur acheter leur moto. Et justement, ça va être profitable quand même. Et là, maintenant, je vais arriver à la fin de la vidéo, la fin de, de mon raisonnement. Je vous déconseille, par rapport au titre ce qui est marqué, je vous déconseille d'acheter une moto en 2022 et 2023 et d'attendre fin 2023. Pourquoi Parce que justement, ils vont produire énormément de stocks. Ces stocks vont être invendus. Parce que le modèle 2023, là, qui vont avec l'augmentation de prix, c'est pour 2023. Ils oui, prévoient déjà pour 2023. Euh, c'est comme ça. C'est à partir du, de l'été, eux, c'est déjà les prix pour 2023. C'est comme ça qu'ils s'y qu prennent les motos, les, les, les, les, les marques. N'importe quoi. Même de voiture. De toute façon, tout ce qui est voiture et moto, c'est comme ça. Voilà. Euh, donc, tous les, leur, leur, là, la production va se lancer à partir de, de cet été. Ils vont produire, produire, produire, produire jusqu'en janvier. Et ils vont espérer couler ça, donc, donc, à partir de janvier de toute l'année 2023. Et ça ne va, va pas se vendre comme, euh, comme ils veulent, eux. Et du coup, il y aura énormément d'invendus, et également chez les concessionnaires, également. Donc, attendez fin 2023, quand je dis fin 2023, à partir de, je dirais, de voilà, septembre-octobre-novembre 2023. Voilà. Donc, pas celui-là qui arrive là, le septembre-octobre, l'autre, prochain, dans un an. Donc, euh, presque fin 2023, quoi, on dira, voilà, fin 2023, euh, à quelques mois après de se passer en janvier 2024, quoi. Et là, vous aurez énormément de modèles de la moto que vous voulez, qui aura été invendu qui va se retrouver en concession, qui sera resté un an sans tourner, Ce hein. ça ne sera pas des modèles d'exposition des modèles d'essai, mais simplement, voilà. Je vais vous dire comment je peux savoir une chose comme ça. Quand j'ai acheté mon Peugeot Expert, je vais vous dire une chose qui va vous trouer les fesses, hein. mon Peugeot Expert est un Peugeot euh, 126 chevaux, toute option, il est, il est annoncé à peu près à 30 000 euros. Je l'ai acheté neuf. 30 000 euros donc, sur le site de Peugeot. Quand je l'ai acheté moi, je l'ai acheté neuf en 2015. Il y avait eu un énorme problème de, de vente. Les gens, sans doute, ils devaient avoir un problème à l'époque en 2015. J'ai je, je, oublié pourquoi. Et ça ne se vendait pas. Il y a, ils avaient des parkings, mais dans toute la France, plein de ces bagnoles. Ils n'arrivaient pas à écouler les stocks. À un point que ça leur coûtait plus cher de stocker ces voitures et surtout qu'elles perdent de la valeur en plus, hein, plutôt que de les revendre, de les de les, de les, de, de, comment on dit, de les, de les, brader, je dirais plutôt. Et donc, quand je suis allé acheter, moi, vous n'allez pas me croire, hein, j'ai fait reprendre un, peu, un Peugeot Partner qui avait plus de 100, 180 000 km, ils me l'ont repris à 10 000 euros, et ils m'ont défalqué, défalqué, défalqué, défalqué le prix, à la fin, la voiture m'est revenue à 8 000 euros. Facture à la pluie, hein, si vous ne me croyez pas, vous me demandez, je, je, bien sûr, je cacherai mon nom et tout ça, et je vous, je vous fais une photocopie et je, et je, et je vous l'envoie par mail. Euh, les gens n'en reviennent pas. Chaque fois que je raconte cette histoire, ils disent c'est pas possible, euh, c'est pas, ça, ça peut pas être possible. 8000 euros la bagnole m'est revenue. Elle vaut 30 000 euros. Elle, elle a tout, hein, toutes les options de l'époque, hein, avec même les crochets dans le coffre et tout pour attacher la moto, pour attacher n'importe quoi, je veux dire. Et la totale, c'était un modèle euh, L1H1. Ça veut dire de longueur. Euh, elle, a, elle fait 1 m enfin, C'est le modèle, euh, le premier modèle. Parce qu'il y a le modèle 2, modèle 3, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Moi, c'est le modèle 1, qui est déjà grand parce que vous rentrez une motocross de part en part euh, tranquille. Et la mienne, vous avez vu, elle rentre parfaitement aussi. Donc, il euh, y avait le Bluetooth à l'époque et tout. Enfin bref, il y avait toutes les options d'époque. Il valait 30 000 euros avec 126 chevaux. C'est une grosse motorisation parce qu'il y a 80, 90, 100 et, et 126. Moi, j'étais 126 chevaux. Donc, euh, ils m'ont bradé la bagnole que même le concessionnaire, je me rappellerai toujours, c'était en région Corse hein, que je l'ai acheté. Il m'a regardé, il m'a dit, euh, là vous vous faites une affaire en or monsieur. Parce que tellement qu'il voulait brader la bagnole, pourtant je ne suis pas un professionnel, hein, pas du tout. Il m'a fait la remise professionnelle en me défalquant la, la, la, la TVA sur la bagnole. Normalement, c'est interdit. Hein. Normalement, c'est uniquement pour les professionnels. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas le droit de... De vous amuser à, à défalquer comme ça. Je veux dire, maman, vous devez le payer, la, la, la, la TVA. Moi, il me l'a défalqué. Il m'a dit, oui, oui, vous inquiétez pas. Il a dit, je prendrai un numéro de ciré. Parce que c'était carrément, ils avaient les ordres de Peugeot de le faire pour, pour, pour <rire> évacuer des bagnoles tellement qu'ils en avaient. Même dans ma région à moi, ils disaient que la voiture, elle, elle était sur des parkings. Quoi. Elle, ils étaient pleins de bagnoles de Peugeot experts. Ils n'arrivaient pas à les vendre. Donc, de 30 000, elle m'est revenue à 8 000 euros avec un Peugeot par terre que j'avais fait reprendre. Donc, à 10 000 euros, elle m'avait bien repris d'ailleurs. Elle faisait quand même 180 000 km, elle m'avait pris 10 000. Et à la fin, elle m'était revenue à 8 000 euros la bagnole. Même mon père, à l'époque, quand j'étais allé avec ma mère, également, ils ne revenaient pas, ils ont dit plus putain Et la voiture, ce pas une voiture d'essai du tout. Complètement neuve. Impeccable. Avec 0 km. Donc, moi, je vous donne un conseil. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas impatient. Moi aussi, je vais me prendre une ténérée. Je de, de, de voir cette année si je pouvais prendre une télérée, justement. Euh, donc, là, parce que là, je vais donc, comme je vous dis, je vais garder ma CD, je vais la faire, je vais passer mon permis gros cylindré. Maman, je devais le passer en juillet, mais il y a trop de monde encore, c'est une chaleur à crever, donc je le passerai en mois de septembre, mon permis gros cylindre, De toute façon, ça ne dure qu'une journée. <rire> c'est une connerie, c'est plus pour donner de l'argent à l'État qu'autre chose. Et ensuite, je fais faire la révision des 12 000 km en janvier et je la fais dans la foulée euh, débridée. Il me change la, la mission d'air, c'est tout. Comme ça, il me, change, il, me, il me change mon filtre à air et tout, parce que c'est sous le réservoir de mission d'air. Donc, allez, il me débride, ils me font la révision de 12 000 km. En tout et pour tout, avec le permis, la, la, le débridage et la révision, j'en aurais à peu près pour 600 euros. Bon, c'est un peu cher, mais bon, c'est comme ça. Bon, enfin, fait, tout est fait. Tout est fait, <coughs> pardon. Et je préfère la garder. Et donc, cette, cette année, je, dis, je vais essayer de voir aussi si je pouvais me prendre Yamaha. Parce que, moi, comme vous avez vu sur ma chaîne, enfin, mes, mes premières vidéos de la chaîne, c'était motocross et enduro. Hein. C'était à mort ça, et euh, j'avais laissé tomber, j'avais arrêté un peu parce que j'avais eu quelques problèmes au niveau, euh, parce que j'aime bien bien en faire en forêt, j'avais eu quelques soucis, je ne vais pas rentrer dans le détail, <rire> mais euh, donc j'avais arrêté, j'en avais fait 16 ans, 16 ans de motocross et d'enduro, et là j'ai voulu recommencer avec un trail, un trail, un pur trail, off-road, hein, un 100% comme on dit pas, une daube de GS, de BMW GS ou d'autres conneries, hein, vraiment un vrai trail, léger et tout, comme je vous ai expliqué, et voilà et me prendre en seconde moto une Ténéré 700. Euh, je n'ai toujours pas abandonné l'idée, hein, mais je, je vais être plus malin. Je ne vais pas le prendre cette année, la 2022, et je ne vais pas prendre en 2023. Je vais attendre <coughs> fin 2023 pour pouvoir commencer à aller voir le, dans les concessionnaires. Et je peux vous, par, je peux vous promettre qu'à 95% qui vont me faire des putains de remises, et ça va être des modèles qui n'auront pas réussi à évacuer. Combien vous pariez ils n'arriveront pas à les évacuer et ils vont me faire une remise. Vous savez, avec la moto, elle vaut 10 400, ils sont capables de me la faire, par exemple, à 9 600. Bon, ils vont m'enlever entre 700 et 800 euros sur le prix, ce qui est déjà, ce qui est énorme, un peu de moto. Moi, par exemple, quand j'avais acheté ma CB650R ma CB à l'époque, ils avaient déjà du mal à vendre un peu parce que sans doute, c'était dans une période où ils n'arrivent pas bien à vendre. Ils me il donné tout le pack sport, plus je sais pas quoi, et en tout, j'en avais eu pour 600 euros de, de remise. Toute ma, ma moto est toute équipée, complètement... Et je n'avais rien payé de plus. Donc voilà, il faut ne vous précipitez pas à acheter des motos maintenant. Soyez patient, gardez vos motos encore, même si vous comptez la vente d'occasion, gardez-la. Et vous allez voir que fin 2023, vous allez faire banco. Parce que là, il y a encore la guerre qui va, qui va s'éterniser, mais je ne pense pas qu'elle va durer encore un an. Faut pas exagérer. Euh, Poutine, euh, à l'euro ça va aller, soit il va nous déclencher une, une, une guerre nucléaire, <rire> soit il va, il va envoyer le, le gros du paquet le, de toute son armée. Donc je pense que ça va, ça va se plier rapidement la guerre. Enfin, ça va se plier. Espérons que ça ne se plie pas dans le mauvais sens. Mais euh, donc voilà. Et le Covid, cette connerie, euh, ça va se terminer aussi parce que là, ils, ils ont commandé des vaccins parce que c'est des enfoirés. Ils veulent faire semblant qu'il y a qu'un Covid qui va revenir à nouveau, du variant, du variant, du variant. Mais comme les gens ne veulent plus se faire vacciner maintenant, même ceux qui sont fait vacciner au départ, moi je ne me suis pas fait vacciner du tout, c'est encore mieux. Ils vont, ils, vont, ils vont gueuler, ils vont, plus, ils vont plus vouloir, donc cette affaire va s'arrêter, et tous ceux qui se sont mis de la, plein d'argent dans la poche grâce à la, à la vaccination, à, ces, à cette connerie, ils vont dire maintenant, on ne peut plus trop leur tirer dessus, parce qu'ils ne veulent plus. Comme on dit, la vache à lait, à force de tirer, il n'y a plus de lait qui sort, ils vont laisser tomber cette affaire, donc, parce que là, ils ont commandé des vaccins jusqu'à fin 2023, euh, fin 2022, ouais, début 2023, euh, euh, euh, non, euh, non jusqu'à fin 2023, fin 2023, donc, ça, vous allez voir, après, on n'en entendra plus parler du Covid comme par, ma, comme par magie va disparaître. On n'en entendra plus parler une fois qu'ils auront bien encaissé et qu'ils verront qu'ils ne pourront plus tirer dessus, comme on dit, sur la corde. Donc, euh, et cette affaire va se terminer. Et donc là, quand tout ça va se terminer, ce qu'il y a, c'est que les modèles qu'ils n'auront pas réussi à vendre, même au niveau de l'automobile, hein, ça marche même au niveau de l'automobile, ce que je vous dis là. Vous allez voir que quand vous allez vous pointer devant un concessionnaire, il va vous dire aucun problème. Je te fais une remise. Et vous n'avez même, même pas besoin de, de négocier ou de batailler. Il va vous la faire de lui-même. Et, et vous vous souviendrez de ce que je vous dis aujourd'hui. Vous vous peut peut-être, tu raison. De vous, moi, quand je suis allé voir Honda, c'était il y a deux ans, euh, quand j'avais acheté ma CB, euh, je n'ai même pas eu besoin de batailler, négocier tout ça. Il m'a dit Écoutez, je, je vous fais le pack sport entièrement euh, gratos. Ça faisait 550 euros. Plus 50 euros, il m'avait offert. C'était un plein d'essence. Il m'avait offert carrément 50 euros de remise en plus supplémentaire. Ça m'avait fait 600 euros. Donc, j'ai même pas eu besoin de batailler ou de négocier, machin comme ça, il me l'a fait cash. Donc, pour vous dire, hein, là, pour ma part, moi, je pense, si Dieu me le permet, hein, si Dieu veut, euh, je pense, euh, voilà, fin 2023, je vais, je vais essayer de voir pour me, pour me prendre une Ténéré 700. Une Ténéré 700, neuve, hein, je la prendrai full black, j'adore cette couleur pour le noir, et euh, voilà, Et je pense que j'en aurai pour 9007 à tout casser. 9006, 9007, à tout casser. Je rajouterai 1000 euros de ma poche pour, euh, pour la faire équiper complètement. Pour la faire équiper complètement des crash bars et tout, euh, des poignées, machin, la totale, des, des protections de feu avant, arrière et tout. Enfin, la totale, il y en a pour 1000 euros à peu près. Parce que, pour un, parce que moi, quand j'en fais en, en tout terrain, vous avez vu mes premières vidéos, c'était pas du tout terrain de, de tafiole, comme on dit. Moi, c'est vraiment du vrai off-road. Hein. Et je ferai pareil avec la Ténéré. Et euh, donc, voilà, en tout, elle me reviendrait à 10 700 ah, 10 700. Oui, ouais, attendez. Non, hein, 11 700. 11, 000... oui, 11 700, parce que 1000 euros de plus. Ouais. 11 700. Mais voilà, c'est toujours mieux que de mettre de l'argent en plus, 300, 400 euros de plus, sur une moto qui m'ont euh, qui, qui, dit qu'il est... Vous pas mettre ça en plus, assez n'importe quoi. quoi. C'est ce que je vous dire C'est pour ça, restez patient, et vous allez voir, ils n'arriveront pas à les vendre. Et encore, je vous dis qu'elle sera à 9600. Vous pouvez même autant l'avoir, même à 9500. Mais entre même à 9500, ça veut dire que vous pouvez carrément vous économiser 1000 euros sur le prix c'est possible, hein. j'ai entendu des gens euh, moi je parle pour, pour une voiture je, vous avez vu la grosse remise que j'avais eue mais je connais un ami à moi qui, qui, qui avait acheté une Kawasaki une Z900 RS et euh, c'était un moment où ils n'arrivaient pas à les vendre aussi c'était à 3 ans, ils n'arrivaient pas à vendre à un moment un modèle et ça leur est resté sur les bras et bien on lui avait enlevé 1200 euros sur le prix, et également sur une Yamaha MT10 j'ai une, une autre personne que je connais sur le continent, une MT-10, il lui avait envoyé, envoyé, en, enlevé 1200 euros parce que c'était un modèle, euh, c'était le modèle juste avant qu'il sorte la toute nouvelle là, eh bien, le modèle d'avant, eh ils n'arrivaient pas à la vendre parce que personne n'en voulait, parce qu'ils attendaient tous ce nouveau modèle, elle était en expo, et personne n'avait touché, à 0 km et tout, il lui a envoyé et enlevé 1200 euros sur le prix. Donc, c'est possible, c'est faisable. Comme là, justement, ils seront carrément poussés par les marques de le faire, de faire ces économies-là, parce qu'ils n'arriveront pas à écouler les stocks. Donc, pour ma part, moi, je pense que vous pourrez même l'avoir à 9005. Donc, ça vous fera 1000 euros de moins par rapport à ce qui est annoncé. Et c'est tout bénef. Écoutez, on verra en tout cas si l'avenir me, me, me donne raison. Mais moi, je pense que franchement, à 100%, oui. J'ai eu beaucoup de d'exemples dans ma vie qui m'ont montré que j'avais raison sur ce point-là, et qui, dans la vie, faut toujours être patient, et celui qui sait, qui est, qui sait être patient, ben, il, ça gagne toujours, ça gagne toujours, faut jamais se précipiter surtout à des moments comme ça, où ils amusent à augmenter les prix, à faire flamber les prix comme ça, faut jamais acheter à ces périodes-là, jamais quand vous avez des flambées de prix comme ça, faut jamais acheter, il faut toujours patienter, attendre comme, de voir comment ça va, ça va venir et patienter, et ensuite une fois que ça se calme un peu, que l'effervescence de cette connerie s'arrête vous faites banco Allez, je vous souhaite une bonne continuation, un bon ride, je vous remercie pour votre fidélité, on est déjà 1483, me semble, sur la chaîne, ça fait plus de 65 abonnés par rapport au mois dernier, c'est excellent, hein? c'est grâce à vous, et je vous remercie, ça donne de la force, hein? et, puis, et puis voilà, aux prochaines vidéos, ciao, ciao.